« Bonjour, c'est la nouvelle vidéo du samedi midi. S'il te plaît, reste avec moi, ne me quitte pas. » Oh oui, ne me quitte pas. Sublime chanson de Jacques Brel que je vais massacrer à l'harmonica. <rire> non, je vais essayer de bien la jouer. Hein. Eh oui, nous sommes le samedi 6 avril 2019 et il y a deux jours, euh, non pardon, dans deux jours... Nous fêterons l'anniversaire de la naissance de Jacques Brel. Jacques Brel qui était né le 8 avril 1929. Autrement dit s'il était toujours vivant, il aurait 90 ans. Voilà. Difficile d'imaginer Jacques Brel à 90 ans, avec une longue barbe sûrement, un peu comme la mienne, peut-être encore plus longue. Bref, honneur à Jacques Brel pour cette vidéo du samedi midi avec « Ne me quitte pas » en valse jazz. Alors je suis parti d'un arrangement de Brent Edstrom, qui est vraiment euh, pour moi le, le plus grand arrangeur de musique jazz euh, du monde, hein, on peut le dire. Donc je suis parti de, de l'arrangement de Brent Edstrom. Donc il avait fait en fait euh, « Ne me quitte pas » en piano jazz. Un jour, je te le jouerai, c'est vraiment euh, magnifique. Mais là, j'ai modifié un tout petit peu euh, son arrangement, et euh, j'en ai fait une orchestration vraiment différente, puisque, euh, tu vas l'entendre, je vais être accompagné d'un piano, d'une contrebasse, d'une batterie, et de deux violoncelles. Voilà, voilà, donc, valse jazz pour Ne me quitter pas de Jacques Brel. Et à la fin du morceau, à la fin de la démonstration, je t'indiquerai comment tu peux faire pour toi aussi apprendre à jouer ce morceau. Ok, tu l'as aimé Génial Bon, c'est pas évident à jouer, c'est de niveau 2, c'est franchement de niveau 2. Là, il y a beaucoup d'altérations. Altérations Altération en 2 une fois, 2 deux fois, 3 deux fois, 3 trois fois, euh, 3 une fois même. <rire> il voilà, y, y a carrément 5 altérations dans ce morceau. Euh, tu peux même en rajouter un peu. Hein. Moi, je joue des 10 bends, je ne sais pas si tu l'as entendu, sur le 6 aspiré, le 4 aspiré. Enfin voilà, il y, y a presque même sur le 5 aspiré, il me semble. Enfin, il n'y a que dans le 1 aspiré où je ne fais pas d'altération, mais euh, sinon 2, 3, 4, 5, 6, ça altère. Voilà, donc si tu as envie de t'amuser avec les altérations, notamment avec euh, ces super euh, morceau, cette super arrangement orchestration de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, eh bien en fait, tout simplement, tu cliques sur le « i » ici, là, ici, ici, le « i » comme invitation, ou en bas de la description de cette vidéo et tu seras redirigé sur la liste de tous les cours du Club 52. Le Club 52, ce sont des morceaux que tu peux apprendre à jouer grâce à une méthode en vidéo. Donc tu as cette vidéo, tu as plus de deux heures de vidéo, donc tu as énormément de contenu avec des pistes de téléchargement, etc. Tu as vraiment beaucoup de choses, beaucoup de ressources à télécharger et ça te permet de partir de la partition et d'arriver jusqu'à ce que je fais, enfin le but, but c'est pas forcément de m'imiter de manière systématique, mais c'est d'interpréter ton morceau à ta manière avec les bons effets harmonica, et même d'improviser. Voilà voilà, et bien écoute, je te souhaite bonne musique, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube Armo Chopin.